Comment monter un nouveau personnage le plus efficacement possible sur l'Ombre Terre, sur Shadowlands Il y a au moins trois façons majeures de monter un personnage. Laquelle est la plus rapide Quels sont les avantages et les inconvénients On va voir tout ça dans cette vidéo. Aucun doute qu'à la fin de cette vidéo, tu auras au moins appris une petite astuce ou au moins tu auras une bonne idée de quelle est la façon la plus cool et la plus optimisée de monter ton nouveau personnage sur Shadowlands. Je te laisse profiter. Fil du destin, ça c'est le tout nouveau mode de jeu, quand tu décides de monter un nouveau personnage sur l'ombre terre, tu peux très bien choisir de partir en fil du destin. Ce que ça fait c'est que 1, tu n'as pas besoin de refaire cette campagne, ensuite tu débloques immédiatement ta congrégation, celle qui te fait plaisir, son pouvoir de congrégation, etc. A partir de là, c'est l'aventure complètement libre, tu te balades où tu veux, et si tu fais beaucoup de quêtes sur une même zone, ça va te monter une jauge jusque 100% et quand tu le valides 63 000 d'XP. Bim Sinon ça donne également des objectifs bonus sur la map, en plus tu as également des world quests qui sont accessibles. Donc tu peux XP avec les objectifs bonus, avec les world quests, avec les quêtes tout simplement. Le truc c'est que ça donne pas tant que ça Comme tu peux le voir avec mon petit DK qui est en train de tuer plein plein plein de monstres Tu gagnes 1% en général par monstre que tu tues sur les objectifs bonus C'est vraiment, vraiment vraiment très long Tu cliques les objets tu gagnes un seul pourcent Ça ne marche pas trop trop Donc il faut déjà connaître des très bons spots de quêtes Pour réussir à les enchaîner Et au final c'est enchaîner les quêtes qui va être le plus intéressant Si tu choisis ce mode de jeu Par contre ça a l'avantage que Une fois niveau 60 tu n'as pas besoin de finir de la campagne Tu peux directement accéder au contenu HL Tu peux même au niveau de ta congrégation, dire non non c'est bon je connais, je connais, me fais pas refaire les expéditions ni rien, fais moi juste directement profiter du contenu amène moi à la forge des âmes, lis moi à mon pote et je vais pouvoir commencer à faire mon renom à faire mes et compagnie les donjons. Spammer les donjons, une technique vieille comme le monde. Est-ce que c'est efficace Comment ça fonctionne Bon déjà, vu que tu montes un nouveau personnage, tu as déjà débloqué l'ensemble des zones, donc tu peux taguer les donjons qui te font plaisir, si t'as déjà un petit peu d'e-level, sinon il faut aller directement dedans. Est-ce que c'est value Si t'es en solitaire, clairement la réponse est probablement non. Si tu n'as pas des proc instant et compagnie, c'est pas forcément la folie. En revanche, si par exemple tu es avec un groupe d'amis, que tu as quelqu'un qui joue de tank et qui est déjà bien stuffé, qui va être capable de prendre des énormes parties des donjons, qui a par exemple déjà un gros stuff suite à BFA, par exemple il a tombé Hot en mythique, là carrément, là tu vas pouvoir te faire plaisir, tu vas pouvoir enchaîner à mort les donjons, tu vas les clean très rapidement et l'XP va monter super vite. Alors clairement c'est très conditionnel mais ça peut être un excellent moyen de monter très rapidement un nouveau personnage. Et sinon tu peux tout simplement décider de refaire la campagne sur un nouveau personnage. Au début ça peut te sembler bizarre parce que tu peux dire, eh hey, j'ai envie d'avoir directement ma congrégation, mais au final la campagne c'est LE meilleur moyen de monter un nouveau personnage, encore plus si t'es en solitaire. Le fait de faire la campagne va te donner énormément de quêtes de campagne Déjà et au final elle rapporte plus que les bonus des 100% que tu peux avoir avec le fil du destin Mais outre ça, ça va t'emmener directement sur les bons spots Donc tu vas directement avoir plein de quêtes secondaires super intéressantes le seul truc auquel il faut faire super attention, c'est une fois que t'es 59,9 sur ton niveau, il faut bien que tu repasses en fil du destin. Sinon tu vas devoir terminer complètement la campagne et auquel cas tu perds complètement tout l'intérêt du truc. Donc tu l'auras compris, quand tu es en fil du destin, tu ne peux pas repasser en mode campagne. Par contre, quand tu es en mode campagne, tu peux repasser en fil du destin. Et tout l'intérêt est de jouer là-dessus, faire la campagne, mais repasser en fil du destin juste avant la fin. Et sinon, là où je me suis beaucoup inspiré, il y a un Twitcher, streamer américain qui s'appelle Des Mephisto, dont c'est la passion, et clairement euh, la plus grosse partie de son contenu, de faire des personnages. Et il en monte plein, plein, plein, plein, plein. Son but, c'est de faire du speedrun, de chercher quelle est la façon la plus optimisée, bim, bim, bim. Et tu peux par exemple trouver son guide, là que je t'affiche rapidement au niveau de l'écran, qui peut te permettre également de voir des astuces, voir les chemins, etc. C'est son guide de speedrun pour faire la route la plus optimisée possible. Donc je te mets également le lien en description, donc n'hésite pas à checker tout ça, à voir potentiellement le follow sur ses réseaux, puisqu'il va partager plein d'astuces. Par exemple, du coup, l'ensemble des objets que tu peux utiliser. Comme tu peux le voir, on peut utiliser un planeur gobelin, tu peux utiliser des pistobots, tu peux utiliser des trucs de téléportation, t'as plein d'outils différents afin de pouvoir aller beaucoup plus vite et enchaîner rapidement, le plus rapidement possible, ton 50 à 60. Et ça, crois-moi, forcément, quand t'es un speedrunner, chaque petit détail fait la différence. Mais évidemment, tu n'as pas besoin d'aller acheter 40 000 kits de planeur gobelin de pistes fusées, d'aller prendre la cape de guild qui te re-téléporte le vent. tu peux évidemment très bien t'éclater sans. C'est juste que si tu veux aller plus vite, c'est possible de le faire. Et aussi, tu as peut-être connaissance du mode guerre. Le mode guerre te permet de friter les autres joueurs, de te faire friter également par les autres joueurs et ça c'est bien à prendre en compte. Quand tu es côté alliance, à l'heure actuelle, tu as 30% de bonus xp quand tu l'actives. C'est débile, c'est énorme et ça change beaucoup de choses, 30%. Quand tu es côté horde, tu as 10% à l'heure actuelle de bonus quand tu l'actives. Le bonus change à chaque fois en fonction du nombre de personnes qui activent le mode guerre suivant la faction afin de donner un petit avantage à ceux qui sont en infériorité numérique. Donc potentiellement, si tu kiffes le PVP, c'est une bonne chose de l'activer, ça peut t'aider, même si des fois tu vas perdre du temps à te faire tuer ou à tuer les gens. Par contre, si tu détestes le PVP, fais-toi plaisir, sauve-toi de la sanité, ne l'active pas, c'est pas grave. Et ce sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, est-ce que ça t'a été utile, est-ce que t'as appris des trucs, et me dire où est-ce que t'en es. Qu'est-ce que t'as utilisé comme façon pour monter tes personnages que t'en as 1, 2, 3, 4, 5 niveau 60 Est-ce que t'as pas encore le tien qui est niveau 60 Est-ce que t'es niveau 53 Est-ce que t'as pas le temps Est-ce que t'as eu le temps N'hésite pas à tout me dire en tout cas en commentaire. Je te souhaite une excellente journée. Prends super bien soin de toi. N'hésite pas à aller t'abonner. J'ai vu qu'il y avait plein plein de personnes qui ne sont pas abonnées et qui regardent les vidéos. N'hésite <rire> pas donc à partager la vidéo à tes amis, prends bien soin de toi, on se retrouve super vite